Il y a huit ans, on a racheté notre collègue. On s'est mis en SARL, donc euh, ça s'appelle la grange au pain. On a une salariée qui va faire le portage dans la campagne. Et autrement, il y a mon mari et moi, euh, mon mari à la fabrication et moi à la vente. Je sais qu'en ce moment, il les gens ils demandent des fraises parce que nos fraisiers, il paraît qu'ils sont extra. alors voilà. <rire> Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux Une Un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Bah, si on, les gens, ils viennent euh, même de Nantes ou de, ils viennent chercher du pain de ménage. C'est les gros pains euh, là-haut. Donc, euh, c'est un pain qui se conserve plusieurs jours, avec beaucoup de levain dedans. Alors, on a deux meuniers et on a un à Poligné, donc juste à côté de Bain-de-Bretagne. C'est un petit meunier. Bonjour, je vais te prendre une baguette, s'il te plaît. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.